Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mani, votre consultant de business. Alors, je fais cette courte vidéo ce matin. Nous sommes euh, jeudi le 25 pour vous montrer mon petit retrait de 1000 dollars sur Timex. Donc, un petit 600, un petit 660 000. Euh, bon, ça c'est moi, hein. sur moi ça donne 660 000. Chez vous, ça va donner 570 000. C'est pas, pas rien. Maintenant, ça peut aussi même donner 700 000, hein. Tout dépend à combien à qui vous allez vendre vos bitcoins. Voilà. Si vous les vendez sur des plateformes fiables comme les miennes, voilà, ça sera un peu moins que ça. Mais comme c'est moi-même qui vends ici encore, donc pour moi c'est un 660 000 euh, bien gagné avec succès là que je vais faire le dont je vais faire le trait. je vais coller mon jeton et j'attire encore votre attention lorsque vous mettez le montant ici vous allez voir que par défaut ici s'affiche un nom du tout nom d'utilisateur et par défaut ici il y a déjà une clé au niveau de la clé financière je vous conseille toujours d'aller copier votre clé financière dans votre boîte mail et ici de remettre le même montant que vous voulez retirer voilà et n'oubliez pas de cocher êtes-vous sûr de vouloir demander un retrait ou le cocher n'oubliez pas de sélectionner votre portefeuille. Si vous n'avez pas encore de portefeuille bitcoin, il suffit juste de, de cliquer sur s'inscrire pour coller votre wallet, tout simplement. Voilà, demander le retrait. Normalement, je devrais avoir un successful full. Hein? <rire> oh là là, les petits dollars, ça va aider pour les projets. Comme vous pouvez le voir, request completed successfully. ok voilà succès et quand ça fait ceci vous recevez automatiquement un mail un qui vous dit que la requête voilà est en cours et que vous allez recevoir les 10% du montant dont vous allez vous avez demandé le retrait et ensuite lorsque votre paiement est envoyé dans votre blockchain ou votre wallet bitcoin vous recevez un deuxième mail avec un lien h qui vous montre euh, le suivi et de votre transaction, donc voilà j'espère que cette courte vidéo va te motiver ce matin encore à, à, à te booster à savoir tu dois savoir que devenir ce que nous nous sommes aujourd'hui avoir une liberté financière parce que je ne dirais pas devenir riche mais je dirais avoir sa liberté financière c'est un risque à prendre, on ne devient pas libre financièrement sans prendre un risque et comme quelqu'un l'a dit dans une conférence, le succès n'est pas une position... Pour arriver au succès, il faut passer par l'inconfortable. Le succès n'est pas une position confortable. Pourquoi? Parce que pour avoir le succès, il faut se mettre en inconfort. C'est-à-dire il faut risquer. Voyez un peu. Il faut risquer pour pouvoir devenir indépendant financièrement. Donc, le succès n'est pas une position confortable pour la simple raison que le risque est un grand inconfort. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo aujourd'hui. Allez, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, si vous me découvrez au travers de cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Voilà, ciao, ciao.